Madame la Présidente, chers collègues, euh, mes collègues auront le loisir de vous entretenir des sujets qui figurent à l'ordre du jour du Conseil européen, mais je voudrais, quant à moi, vous parler d'un sujet qui, s'il ne figure pas à l'ordre, à l'agenda officiel du Conseil, fera sans aucun doute l'objet de nombreux conciliabules dans les couloirs, la taxonomie. La taxonomie verte devrait être à la finance ce que le label bio est à l'alimentation. Car sous ce terme un peu technocratique se cache en réalité la nomenclature de ce qui pourra être considéré ou non comme un investissement vert. Et il y a urgence parce qu'aujourd'hui, le secteur financier fait passer pour durable des investissements dans le tabac, les armes, les prisons privées, les pesticides, et j'en passe. De qui se moque-t-on Il est plus que temps de mettre de l'ordre là-dedans. Avec son règlement sur la taxonomie, l'Union européenne se veut pionnière d'une finance plus durable. Mais tout le monde sait que les lobbies de tous bords et certains États membres, la France en tête, exercent d'intenses pressions pour que les investissements dans le gaz et le nucléaire soient reconnus comme verts. On croirait rêver, on nage en plein délire. Madame la Présidente, je vous en conjure, résistez, car c'est la crédibilité même du Green Deal européen qui est en jeu. Le cas du gaz devrait être le plus évident à régler. Même la très conservatrice, Agence internationale de l'énergie, créée en 1974 pour assurer la sécurité de nos approvisionnements en pétrole, le dit clairement, si nous voulons tenir nos engagements climatiques, plus aucun, je dis bien aucun, investissement ne devrait être fait dans les énergies fossiles. Quant à l'énergie nucléaire, oui, elle émet peu de CO2, mais elle pose d'autres problèmes majeurs notamment des déchets hautement radioactifs sur des dizaines de milliers d'années et dont on ne sait que faire, et une sécurité toujours plus difficile et coûteuse à assurer face aux risques climatiques, géologiques ou encore terroristes. Et même si ces problèmes étaient miraculeusement résolus, les coûts astronomiques et les dénais interminables du pari nucléaire ne nous permettront tout simplement pas de gagner la bataille du climat. La construction de quelques nouvelles centrales nucléaires en France ou en Finlande a déjà plus pris, pris plus de dix ans et a explosé tous les budgets. Or, nous devons drastiquement réduire nos émissions d'ici 2030, dans huit ans. Ça commence dès aujourd'hui et le temps presse. Alors certes, il y a des endroits où le recours au gaz, ou la prolongation de quelques réacteurs nucléaires, sont considérés comme nécessaires pour assurer la soudure avec un monde du renouvelable et de la sobriété énergétique. Certains voudraient nous faire croire qu'en les excluant de la taxonomie verte, cette soudure serait impossible. C'est une imposture intellectuelle. Ces investissements restent possibles, mais ils devront tout simplement être payés au prix du marché. Et ils ne pourront bien sûr pas bénéficier de fonds publics labellisés comme verts. Madame la Présidente, chers collègues, frelater le label « bio » signifierait son arrêt de mort. Inclure le gaz et le nucléaire dans la taxonomie en ferait un projet morné. Résistez, Madame la Présidente, résistez aux fétichisme du XXIe siècle, tournez-vous vers l'avenir. Je vous remercie.